On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à fabriquer des objets dans le métavers de Gazerton. On en profite aussi pour euh, voir comment se passe une première connexion. Donc, euh, Vous avez toujours un petit tuto la première fois que vous vous connectez qui vous apprend à vous déplacer avec les flèches du clavier. Il suffit de suivre. Actionner et désactionner votre micro. Ensuite, il vous demande d'actionner un objet. C'est fait partie des bases à prendre pour savoir utiliser Gatherton. On utilise la touche X pour ouvrir les objets. Donc on accède à des documents par ce biais là. Et toujours pour refermer les objets, tout en restant en navigation. Ah, il est là, nous dit qu'il faut cliquer avec la souris sur la touche X ou taper X. Voilà. Voilà, le tuto est passé. On a les trois compétences de base pour, pour apprendre. Et on entre dans la dans le nouveau site web que j'ai créé pour vous, qu'on peut appeler le calendrier perpétuel. Alors, il est... vous voyez les chiffres. C'est un petit jeu juste pour... C'est une des fonctions de Gazerton qui est intéressante. Ça simule un dé à 12 faces. C'est-à-dire que quand vous descendez sur les options de votre avatar, ici en bas à gauche, que vous tapez Respawn, vous cliquez sur Respawn, voilà, il se téléporte l'avatar sur une des faces du dé. Donc là on a fait 3 sur 12. Là on a fait 12. Respawn, et là on a fait 6, etc., etc. Ça vous permet de simuler avec votre avatar le lancer d'un dé à 6 faces. Euh, ici, vous avez une petite boîte aux lettres pour laisser des messages. Voilà, vous vous placez dans le bloc de texte et vous n'avez plus qu'à taper. Voilà, et ça fonctionne. Euh... Donc, vous laissez à la fois des messages à la communauté, puis à l'administrateur. Voilà. Alors, le calendrier perpétuel, c'est 372 salles. Tout simplement, vous avez... Pour chaque mois de l'année, 30 salles ouvertes, dans lesquelles vous pouvez builder, comme on dit dans le métavers, mais non construire. Alors, vos droits d'accès sont juste ouverts à la construction d'objets. Voilà. Donc, nous sommes le 1er août, nous allons aller au mois d'août. Et nous allons fabriquer quelques objets, comme ça vous allez voir et apprendre comment on build, comment on fabrique des objets. Nous sommes donc le premier, je vais dans la première salle ici. Et voilà. Je suis dans ma première salle. Pour fabriquer des objets gazerton c'est très simple vous avez en fonction des espaces dans lesquels que, dans, que vous visitez vous avez un marteau un icône de marteau cliquez dessus, dessus. et euh, vous avez trois possibilités enfin quatre soit prendre des objets tout faits hein. soit ouvrir le piqueur et là vous avez une bibliothèque d'icônes, mais qui sont en fait des objets de d que vous allez pouvoir implémenter. Par exemple ici, une chaise qu'on peut tourner sur elle-même si besoin et positionner dans le décor une fois qu'elle est sélectionnée. voilà Pour ajuster sa place, on clique sur la touche contrôle. place son objet pas bien enregistré par contre il faut le désélectionner sinon vous allez réitérer l'objet une fois que vous cliquez donc je rouvre l'espace donc l'intérêt de construire des objets dans, dans dans le calendrier dans les salles c'est de les créer le jour où vous en avez besoin ou de, de prévoir des événements et puis de mettre par exemple des, des affiches, des, des annonces ou des articles annonçant des événements, des, des concerts, enfin voilà. Il y a plusieurs possibilités. Donc vous savez qu'on peut interagir avec les objets dans Gazerton. Donc, à Zerton, donc le, le, la chaise que j'ai utilisée, ici vous avez marqué No Interaction. C'est-à-dire, pas d'interaction, c'est un objet inerte. Maintenant, je me suis préparé une liste de quelques liens. Euh, voilà. Alors, une vidéo. Je la copie. Je retourne dans le picker. Et je vous conseille le menu euh, Professional Event. C'est un menu qui est permet de mettre des objets, de remplir des objets qui sont, on va dire, très fonctionnels pour des événements et surtout pour la consultation, puisque là, par exemple, vous avez un écran pour mettre une image sur pied, du texte ou une vidéo. Donc là, on va mettre un écran avec une vidéo. Je colle le lien de ma vidéo YouTube. Ici, vous avez l'activation à distance, c'est-à-dire qu'à trois cases, l'objet va se mettre en orage jaune pour montrer qu'il y a une interaction possible avec lui. Et ici, on va mettre un titre, c'est un message info bulle qui apparaît au-dessus de l'objet. Donc on va mettre vidéo, vidéo, Gazerton. Euh, je sélectionne et je pose mon objet vous voyez qu'il s'est transformé en écran et je place mon objet dans la salle voilà c'est tout Upload image c'est à dire qu'on peut ici sur ce menu là importer une image directement de, en provenance de l'ordinateur alors faites attention par rapport aux tailles d'image un cas une case dans gazerton c'est à dire là un carré correspond à 32 pixels sur 32 pixels donc vérifiez bien la taille de votre image pour pas remplir les salles d'image et qu'on n'y voit plus rien puisqu'après ça demandera de faire du nettoyage Voilà. Euh... Enfin l'edit maker, vous pouvez le tester mais si vous n'êtes pas administrateur on va vous demander voilà, de vous loguer et vous ne pouvez pas accéder au map maker tout simplement parce que c'est avec ça que vous faites les sols, les murs et donc euh, c'est réservé aux administrateurs, il faut obtenir des droits pour pouvoir créer sol et murs. Les objets là sur ces euh, sur ce sur ces sites sont, sont ouverts puisque c'est un bac à sable gérant dans lequel vous pouvez implémenter des objets. Donc ce sera essentiellement le picker que vous allez utiliser. Euh, J'étais en train de mettre un deuxième objet et euh, je ne sais plus ce que c'est. Euh, la vidéo on l'a mis, on l'a testé après. Là j'ai un article de BFM sur les jeux de rôle. Donc on va reprendre le menu Event et cette fois on a un article. Donc on peut prendre un panneau comme ceci, une feuille de papier mais bon je trouve ça plus joli. Alors vous avez des centaines d'objets, hein. prenez le temps de visiter, de regarder les menus mais bon, vous avez vraiment de quoi faire. Vous pouvez meubler la salle, mettre des tapis. Vous pouvez y passer des heures à vraiment customiser les salles si vous le voulez. C'est fait pour ça, puisque c'est un vacassable. Pour apprendre à fabriquer des objets. Donc, euh, quand c'est euh, des articles ou des références de sites web, alors vous avez ici Embedded Website, mais un embed, ça, va, ça doit apparaître. Et suivant le navigateur que vous utilisez, c'est pas toujours compatible. Et pas toujours visible. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper quand vous mettez un lien à disposition, je vous conseille d'utiliser Note Object, ce qui vous permet, euh, quand vous le cliquez, alors je suis bien dessus, voilà. D'abord, euh, donc j'ai copié mon lien. Euh, donc c'est, je vais mettre article. Euh, article sur Allez, on va mettre sur les jeux de rôle on va mettre quand même la source article BFM je crois que c'est d'aujourd'hui donc on peut mettre la date hein. c'est un bloc de texte Long, donc vous pouvez mettre plusieurs lignes de texte à part que ce ne sera pas mis en forme et euh, donc ça c'est le titre et puis on va mettre bah, cliquer cliquez sur le lien pour ouvrir l'article De points et je colle mon lien j'ai l'habitude de faire comme je reprends les mêmes titres je vais, je vais copier ce que j'ai écrit et ici vous avez plus bas quand vous cliquez sur sur option avancée prendre message on va juste mettre le titre sans le lien pour que ça apparaisse en infobule au-dessus de l'objet voilà on est toujours sur du 3 cases de distance pour l'activation de l'objet. Et on va le poser. Voilà. Alors, par exemple. Euh, maintenant, une image. Euh, on va encore mettre un article. On va le mettre dans un objet différent. Donc c'est un article sur le métavers. sur le café des langues dans le métavers. Donc, je reclique sur... Le piqueur, et là je choisis, je choisis, euh, je vais prendre un autre type d'objet. On est toujours sur un article. Alors par exemple, on va prendre fourniture, on va un petit peu scénariser notre, notre installation. Euh, c'est en anglais, hein, je vais taper desk, je vais installer un bureau. prendre un bureau plus traditionnel on va le prendre comme ça encore je vais mettre un objet inerte je vais installer une chaise voilà on va prendre une chaise comme ça on va mettre face au bureau comme ça me semble pas mal une feuille avec l'article. alors ça ça vous permet de choisir différentes euh, différents formats on va prendre celui là par exemple et euh, on va faire la même chose on va l'installer euh, alors par contre là je suis sûr que ça fonctionne en, en embed faut tester hein, en fonction des navigateurs un exemple qui est mis et je colle mon lien et là je vais mettre dans le message infobule euh, article euh, café des langues dans le métavers voilà c'est suffisant et je vais le poser sur le bureau par exemple, voilà. quand vous êtes terminé, pensez toujours à euh, refermer ce que vous faites. Euh, si vous faites des erreurs, vous avez un bouton Erase ici à utiliser précautionneusement. Évidemment, il est fortement déconseillé euh, d'effacer les objets euh, des petits camarades, mais pour les vôtres. Alors, par exemple, je vais effacer un des deux, un des deux objets, ici, voilà. que j'ai créé, des, un des deux fauteuils. Voilà, je repasse en mode Build, et là, je peux encore construire. C'est-à-dire que je, mon, mon article, par exemple, ici, je peux le dupliquer autant de fois que je veux. Donc, faire attention, quand on clique, là, je l'efface avec Ebrace, rase. Euh, alors, j'ai fini ma construction. Maintenant, je vais tester mes objets avant de repartir. Voilà. Ici, c'est une vidéo. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a un aperçu qui s'affiche en bas de l'écran. Je vais cliquer dessus. Normalement, je dois avoir du son. Si, ouais. Et quand je reclique dessus, elle passe en grand écran. Voilà. Donc, elle fonctionne. C'est une vidéo YouTube. Et, alors, par contre je ne vois pas on peut récupérer le lien ah. c'est une nouvelle fonctionnalité que je ne connaissais pas on peut mettre en médaille voilà et donc pour refermer la vue toujours la petite croix en haut à droite voilà alors la vidéo continue au niveau du son là en, en bas de l'écran et vous pouvez la mettre sur pause couper le son dès que vous allez vous éloigner du périmètre la vidéo va disparaître voilà. alors l'inconvénient aussi quand vous créez des objets euh, avec des droits limités dans, dans, du, dans des sites dans des espaces gazeurs qui sont en format bac à sable euh, vous n'avez pas de tuiles pour bloquer c'est à dire que là si je vais pousser le mur je peux pas qui le bloque alors que quand vous construisez les objets en tant que leader vous passez dessus c'est à dire que du coup vous allez pouvoir traverser le bureau sans problème voilà. Bon. voilà maintenant on va regarder le deuxième objet que j'avais créé l'article BFM on va l'ouvrir et là vous avez un petit, une petite note qui s'ouvre et quand je passe la souris sur le, le lien, vous voyez qu'il devient en surbrillance. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Voilà. Et ça fonctionne. Et même à l'intérieur de la fenêtre, vous voyez qu'il y a une vidéo et qu'on peut la lancer, qu'elle fonctionne. Voilà. Je vais revenir. Voilà. Donc, c'est... Une façon d'ouvrir les liens, via un bloc texte. Dans, une, dans un onglet de fenêtre de, de votre navigateur. Voilà. Et enfin, dernier objet connecté que j'ai créé l'article sur Café des Rangs Donc là, c'est un embed. Et il ne s'ouvre pas. Voilà. Ben ouais, c'est le problème que vous avez avec certains navigateurs. Le lien ne s'ouvre pas alors ça veut pas dire alors, il y a une façon de de récupérer le problème c'est de euh... c'est de recharger la page ce qu'on va faire pour voir si c'est juste un problème de mise à jour un de rafraîchissement de la page je j'ouvre à nouveau mon objet j'ai simplement booté la page et voilà, je suis toujours en défaut donc eh ben, on va corriger ça j'avais pris ce lien là donc j'ai bien toujours en copie je roule le marteau le piqueur je vais refaire le même objet document de la même forme et cette fois je vais prendre notre objet et je vais mettre donc article café des langues dans le métavers de 1 par exemple à l'écran je vais cliquer sur le lien pour ouvrir le document, deux points, et je colle mon lien. Ici, dans le message infobule, article café des langues. Voilà. Et c'est toi, je vais le mettre hop, devant la chaise. Du coup, je vais effacer celui qui bug. Voilà. Et j'ai un nouveau document, Et cette fois, on peut faire la création de J'ai le même problème, bon, c'est des problèmes de mise à jour hein. de l'appli. On va simplement rebooter, mais là, si vous allez voir, ça va fonctionner. C'est comme ça que vous rebootez la page. Et normalement, ça va fonctionner. Donc, vous voyez, on est toujours au mois d'août. Voilà, maintenant mon article fonctionne. Et si je clique dessus, il s'ouvre. Voilà. Alors là, j'utilise un, un navigateur que j'utilisais pas d'habitude. Vous voyez, il s'est pas ouvert en embed, mais dans mon autre navigateur, il s'ouvre sans problème. Donc ça fait partie des. Des, des mises à jour à demander à Gazerton en termes, voilà, tous les petits détails techniques que la communauté peut, peut apporter aux développeurs pour améliorer l'appli, mais vous voyez on a vraiment déjà beaucoup, beaucoup beaucoup de possibilités donc vous pouvez venir ici sans problème dans n'importe quelle salle donc n'importe quel jour de l'année voilà, et i fabriquer vos objets. Alors ça peut être annoncer des événements, ça peut être. Vous pouvez faire plein de choses, hein. mettre des gâteaux d'anniversaire par exemple, j'en sais rien. Euh, c'est un agenda perpétuel mais qui est ouvert à tous en format bac à Donc c'est la communauté qui, veut... qui l'utilise et qui le gère à sa convenance. D'où l'intérêt euh, de la boîte aux lettres que j'ai mis dans, dans le site, ici le site d'accueil, hein, puisque comme euh, vous venez de le voir, dans chaque espace euh, mensuel, vous pouvez revenir hein, via la petite pastille en bas à droite hein, de téléportation. Et s'il y a un problème sur une des salles, un des sites euh, des mensuels, et ben bah, vous ouvrez la boîte aux lettres et vous signalez à l'administrateur les problèmes qui peuvent se présenter de manière à ce que euh, ça reste un lieu euh, euh, bah de partage de la communauté. Vous avez vraiment de quoi faire puisque vous voyez il y a presque 400 salles et euh, donc vous pouvez l'utiliser en format calendrier ou, ou comme vous voulez puisque les coordonnées ce sont les jours de l'année. En termes en terme de salle. Donc, vous pouvez même donner euh, dans la barre d'adresse le lien du site via une, une adresse mail et, et vous dites à votre correspondant bah, tu, vas, tu vas dans la salle du 16 août par exemple et, et, et euh, tu peux consulter mon article puisque c'est uniquement des liens qu'on partage. supprimer vos liens comme c'est dit dans l'invite de la page voilà euh, on a fait le tour donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque ça vous permet de recevoir les nouvelles vidéos euh, qui sont qui sont faites et, euh, et surtout à laisser vos commentaires euh, sur l'utilisation puisque il existe maintenant beaucoup d'espaces Gazerton en consultation, mais il n'en existait pas à ma connaissance en format bac sable où la communauté peut s'exprimer. Voilà. Donc maintenant, c'est réparé. Vous avez de quoi euh, vous déplacer et créer vos objets. Et bien sûr, de les animer en y mettant des articles, des vidéos, des images. Euh, alors oui, j'ai oublié de vous montrer... On va aller en septembre. J'ai oublié de vous montrer comment... On... on crée un objet image. Ce que j'avais pas fait encore. Ce que j'ai pas montré dans l'exemple précédent. Voilà, on, va... on est le 19 septembre. Et je vais créer une image. Alors ça peut être un tableau. Tiens, on va créer un tableau. je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah bah ben voilà. Voilà. Un portrait. Est-ce qu'on avoir ça Voilà. Un portrait. C'est un tout petit médaillon. Hein. Mais euh, bon, c'est un type d'objet qui peut être utile. Mais qu'importe l'objet, ce qui est important, c'est que je vous montre comment... On... Donc c'est embed image. Comment... On va entrer une image... On va, On va mettre des peintres... charge votre image, Donc ce format JPEG, PNG, je ne sais plus, il y a, il y a 3 ou quatre formats possibles. Et là, qu'importe la taille de votre image, puisque le desertone va, va s'adapter. La deuxième c'est preview, donc ça va être. On reprend exactement la même image, ça n'a pas d'importance. Ça va être simplement une preview justement qui va apparaître avant d'ouvrir l'image. L'activation à distance, on va la mettre. Comment Je vais essayer de placer. Ouais, je peux le faire. Et Je vais placer la... le tableau sur un mur. Et donc euh, je vais placer sur un mur et je vais je vais mettre une distance plus longue puisque vous voyez la salle est grande. Alors, je vais mettre 15, 15 cases, et ici je vais mettre tableau. Et je vais mettre Une info bulle, je l'ai mis à 15 cases, j'ai mis mon image, la prévu de l'image, et c'est parti, on n'a plus qu'à poser. Alors, je vais me déplacer, et je vais poser sur le mur. Voilà. Donc, vous voyez, je suis plus loin que dans les objets précédents, et en bas de l'écran, vous avez la preview qui apparaît. Vous avez un petit ascenseur pour voir un aperçu de l'image, mais bon, c'est vraiment très petit. Et... Quand vous êtes à distance, puisque vous avez l'orange jaune, vous pouvez actionner par la touche X et voilà, vous avez une très bonne définition de l'image et vous pouvez vous déplacer comme ça en, en cliquer, euh, accroché, voilà. Euh, donc ça c'est bon et... J'en profite aussi avec le piqueur. Vous avez des jeux, des sons. Alors dans les sons, je ne sais pas si on peut, ouais, on peut mettre des sons d'ambiance dans la salle. Donc des jeux pour jouer sur place. Et notamment, il y a un piano qu'on peut installer. On va mettre là. Et qui est directement utilisable. Vous pouvez jouer des notes en direct avec, voilà. avec vos collègues. Euh... Aussi, une chose à connaître, le paperboard. C'est un paperboard qui est aussi très pratique à connaître. Voilà. Vous pouvez être à plusieurs à écrire simultanément dessus et enregistrer vos pour réunir par exemple. Hein? Puisque vous pouvez être là-haut en vidéo. Et, euh... et donc avoir un côté où vous allez écrire. Voilà. Voilà. Et à côté vous allez pouvoir dessiner voilà, faire des... et quand vous avez terminé votre réunion ici vous pouvez exporter un pdf une image de ce que vous avez fait à plusieurs voilà bon et ben on est à jour vous avez vous êtes opérationnel pour venir créer des objets dans le calendrier perpétuel qui sera ce qu'en fera la communauté on en discutera via la boîte aux lettres mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles beaucoup d'usages et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. voilà, à bientôt